Interpol News Newton Interpol Toujours De quoi il s'agit Dans l'activité d'approche pour le chapitre dérivation classe de première ES on a le coût marginal en économie et deuxième activité le coût marginal en mathématiques il y a une nette différence de laquelle on ne va pas parler mais bien sûr, il y a aussi des rapprochements. Dans le premier tableau, on peut lire C de Q. C de Q étant le coût total de production d'un engrais, en fonction de la masse Q produite, où Q est exprimé en tonnes, et C de Q en centaines d'euros. Vous avez ici C de 0, 150, C de 1, 322, C de 2, 446, etc., ce qui est drôle, c'est que dans la deuxième activité, c'est écrit « L'entreprise décrite à l'activité 1 a modélisé sa production d'engrais par la fonction C définie sur 0,8 par C de Q égale 2Q au cube moins 30 Q au carré plus 200 Q plus 150. » Du coup, mon étonnement Tiens, une fonction parachutée comme ça, par bleu, d'où ça vient Alors j'ai mis en route l'Interpol, et voilà ce que l'Interpol, via un livre duquel je vais parler tout de suite, m'a dévoilé. Si on veut trouver un polynôme C de X égale A plus BX plus CX carré plus DX cube, un polynôme qui vérifie C de 0 égale 150, C de 1 égale 322, C de 2 égale 446, C de 3 égale 534. Bien sûr, j'ai repris les valeurs de C de Q pour 0, 1, 2, 3, 4. Alors, on obtient les équations suivantes. C de 0 égale 150. Autrement dit, ici, je remplace X par 0. Il reste A égale 150. Puis, C de 1 égale 322. Je remplace ici X par 1. On trouve A plus B plus C plus D égale 322. On remplace ensuite x par 2, ici, A, plus B fois 2, ça fait 2B, plus C fois 2 carré, ça fait 4C, plus D fois 2 cube, ça fait 8D, égale 446. Et la dernière équation, on remplace x par 3, on obtient A plus 3B plus 9C plus 27D égale 534. Et nous voilà devant un système 4 équations, 4 inconnues. Mais c'est maintenant Newton qui va résoudre ça exactement comme il l'a fait il y a 330 ans. Il y a, c'est-à-dire vers 1676. Bien sûr, il écrivait en anglais, ou plutôt en latin, mais nous on va traduire d'après le livre duquel je veux parler tout de suite. Alors voilà comment il a résolu ce système. Il a soustrait la première équation de la deuxième, la deuxième de la troisième et la troisième de la quatrième. Si on soustrait la première de la deuxième, on obtient B plus C plus D. B plus C plus D, parce qu'A moins A, ça disparaît, égal 322 moins 150, égale 172. Puis, la troisième moins la deuxième. A moins A, ça disparaît. 2B moins B, ça fait B. 4C moins C, ça fait 3C. 8T moins D, ça fait 7D. 446 moins 322 égale 124. Et après, finalement, la quatrième moins la troisième. A moins A disparaît. 3B moins 2B, ça fait B. 9C moins 4C, 5C. 27D moins 8D, 19D égale 534 moins 446 égale 88. Évidemment, a égale 150, la quatrième équation. Et parce que ça ne suffisait pas, il a continué de procéder. Donc, la première sous de la deuxième, et la deuxième sous de la troisième. Et on obtient, ben je vais écrire ici, B moins B, ça disparaît. 3C moins C, ça fait 2C. C d moins D, 6D, égale 124 moins 171, ça fait moins 48. Et voilà des nombre négatifs. A l'époque de Newton, ils étaient à peu près acceptés. Ça moins ça, B moins B disparaît, 5C moins 3C, 2C, plus 19D moins 7D, ça fait 12D, égale 88 moins 124, égale moins 36. Et comme c'est encore très drôle, il va soustraire, bien sûr, continuons les mêmes procédés ça moins ça, de cette équation, on soustrait celle-ci, les deux se disparaissent. 12d moins 6d, ça fait 6d égale moins 36 moins moins 48, ça fait 12. Du coup, t égale 2. 12 divisé par 6. Et après, il a remplacé ce d dans l'équation ici présente. Il a trouvé c égale moins 30, puis... Il a remplacé C et D ici, C moins 30, D est 2. Du coup, B égale 200 et A égale 150. Eh bien, voilà le polynôme qu'on devait trouver. C de X égale 150 plus 200X. C 30 x carré plus c moins 30x plus 2x cube. Exactement le polynôme qui a été parachuté dans l'activité du manuel. Bien sûr, à la place de x, c'est Au fait, Newton arrangeait les calculs de notre façon, plus élégante. On va reprendre ces quatre valeurs du polynôme C au point 0, 1, 2, 3. Très important que ces valeurs sont équidistantes. On va les reprendre et on va écrire exactement comme Newton. 150, 322, 446, 534. Et puis, on va faire les différences. 322 moins 150, le résultat, 172. 446 moins 322, 124. 534 moins 446, 88. Rebolote. 124 moins 171, moins 48. 88 moins 124, moins 36. Et ça moins ça, 12. Vous reconnaissez les calculs effectués tout à l'heure, avec les nombre obtenus. Et ce qui est drôle, c'est que le polynôme d'interpolation de Newton s'écrit de la manière suivante. On commence par 150, plus x sur 1 fois, c'est une préciosité qu'on va voir tout de suite pourquoi, fois 172 plus x fois x moins 1 sur 1 fois 2, encore plus joli, fois moins 48 et plus le dernier terme, si on regarde la beauté x, x fois x moins 1, ça devait être x fois x moins 1 fois x moins 2 sur 1 fois 2 fois 3 fois, vous l'avez deviné, fois 12. Développez ce polynôme et vous allez tomber sur le polynôme initial, celui qu'on vient de trouver tout à l'heure. Attention, quand on va développer, il y aura x carré, il y aura x cube. Regardez comment elle a été écrite. C'est le point non d'interpolation de Newton. Les coefficients 150, 172, moins 48, 12, sont ceux-là. Et puis, regardez ici la beauté de ce qui est ici, x sur 1, x fois x, moins 1 sur 1 fois 2, etc. Ça se passait il y a 330 ans. Qu'est-ce que l'interpolation Si on veut que parmi plusieurs points 1, 2, 3, 4, par exemple, 0, on a donc les points A, B, C, D, E. Chaque point a l'abscisse 0, 1, 2, 3, 4. Et puis les ordonnées, on va les appeler Y0, Y1, Y2, Y3, Y4. Donc A de coordonnées 0, Y0, B de coordonnées 1, Y1, c coordonnées 2y2, 2, etc. Le problème qui se pose, est-ce qu'on peut trouver une courbe qui passerait par ces cinq points Bien sûr, plus simple, mais très abrupte. c'est de tracer des segments qui relient ces points. Nous voilà une ligne brisée, ce qu'on appelle interpolation linéaire. Mais si on veut être plus joli, on peut trouver une vraie courbe, une courbe courbée quoi, qui passe plus façon plus arrondie par ces points. Alors, est-ce que ces courbes ça peut être un polynôme Alors, ça s'appelle une interpolation polynomiale. Et bien sûr, il n'y a pas que Newton qui trouvent des polynômes d'interpolation. Il y en a aussi d'autres. Mais notre vidéo, niveau première SES, ou terminale, s'achève ici. Je me suis inspiré du merveilleux livre « L'analyse au fil de l'histoire ». C'est un livre phare pour première année de fac, mais c'est une chose que beaucoup d'élèves de première et de terminale puisse comprendre, à la page 10, 11, 12 se trouvent les points d'interpolation de Newton. Newton, 1676, Methodus Differentialis.